Bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie Il est 16h, personne, encore une fois, je dis bien personne Ne s'attendait à cette vidéo et ça m'excite Voilà, j'adore faire des petites cachoteries comme ça, j'adore vous vous proposer des surprises et, et vous sortir des vidéos et que personne ne s'y attende puisque les amis un an et demi après Déjà un an et demi quand même hein, Far Cry 6 qui était sorti on avait fait un let's play dessus j'étais l'un des premiers euh, à faire un let's play dessus mais c'est pas une compétition Et puis un an presque tout pile un an après avoir refait Far Cry 3 Donc let's play sur Far Cry 3 et eh bien les amis on se retrouve aujourd'hui sur Far Cry 4 Ça c'est de la surprise les amis alors Bon, vous pouvez voir, j'ai 25 minutes de jeu sur cette euh, sauvegarde, mais c'était pour vérifier les graphismes, puisque oui, messieurs, dames, le jeu est sorti en 2014, et c'est comme pour Far Cry 3 à l'époque, c'était sur PS3 pour ma part, euh, je tournais à 15 FPS, c'est absolument terrible. Alors, j'avais terminé le jeu, rien n'égalera Far Cry 3 dans tous les cas, mais j'avais terminé le jeu, j'ai plus trop de souvenirs pour être très honnête avec vous, encore une fois. Donc, on va découvrir, slash, surtout, redécouvrir le jeu, les amis. J'espère que vous allez kiffer l'ambiance, on va se mettre en difficulté normale, on va jouer en hors ligne On va écraser la sauvegarde N'oubliez pas le pouce bleu Et j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire Une vingtaine de minutes chaque épisode Tous les jours à 16h bien sûr Tous les jours Far Cry 4 reste quand même un jeu absolument excellent demande de visa touristique pour l'Inde, avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Euh, concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine histoire, je hey. devrais vous unir du passeport de le défense de l'hôpital. Eh. Passeport. Respire. Laisse-moi parler, ok Qu'est-ce qui se passe? Chut. Tu es I'll be that good day. What's Tirer. Arrêter. Tirer. Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu, tu disais Ça a dégénéré. Dégénéré. Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh Vous aviez un truc à faire, mais même ça c'est trop demandé. Ma foi, pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce C'est -ce est ton invité Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes. Et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça Une petite seconde, je voudrais... faire une petite... photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai... dégagé mon agenda. Ah. Ah. On va tout déchirer Woo Let's go The Clash Should I stay or should I go <rire> Ce jeu est incroyable D'ailleurs c'est mon réveil pour une petite anecdote Chaque matin 8h je me réveille avec cette musique C'est pas une blague Et toutes mes félicitations à Ashley Quand tu seras chez toi Honnêtement Paul je dois bien dire Que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe je m'attendais à plus de. de chaînes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, ah, ah Ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Eh hein bien, retire-lui ce putain de sac de la tête Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. A.J. Gale, notre invité d'honneur, Paul, notre hôte bien aimé. le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganmin. Tu... ne te souviens pas de moi, alors Ta mère, elle ne... Elle, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant Bon. On changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Euh, combien il faut Tout ce que tu as. Merci. Voilà. Hmm. Très bien. Hein Et comme ça, en souriant. C'est vous C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère, ta mère est à son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Je n'ai pas revu Chouari depuis... Pff, plus de dix ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça, elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non Non, les hommes ne peuvent t'aimer... qu'avec du recul. Une fois qu'il est trop tard. Donc Quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis, en t'emmenant avec elle... Oh, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sortie. Ces putains de, putain de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner. Voyons ça. Le téléphone. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah Je suis avec Ed J. Gale. La suite est mieux. A l'aide. <rire> Un SMS pour A l'aide On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais le bien. c'est parti Allez Crie à l'aide. Crie à l'aide. l'aide Oh, c'est mine. Non, crie à l'aide Je veux de l'intention À l'aide Viens du A chut, chut, chut, Attends, écoute. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Comment oh Fais lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein Bon. Allez, ne bouge pas, mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Alors bon, les amis c'était l'une des plus longues cinématiques de, bah, des débuts de, de Far Cry hein. Je m'en souviens très bien et j'espère vraiment que eh bien, ça va vous plaire Alors à noter bien sûr que ce voilà ça a beaucoup changé Donc là voilà maintenant on va pouvoir profiter des graphismes au maximum Puisque ça y est je peux jouer Et là on est sur une fluidité et des graphismes comme jamais on a pu observer auparavant Donc vraiment profitez-en et j'espère que vous allez vraiment apprécier Et euh, je compte sur vous pour, pour le soutien Malheureusement voilà les cinématiques sont à l'ancienne Donc un petit, peu, un petit peu plus flou, un petit peu moins net. Etc, explorer la demeure de De pleurs Bon j'espère que vous avez compris évidemment le scénario Pour ceux qui découvrent le jeu Pour ceux qui redécouvrent également qu bien sûr Moi je me souviens qu'à l'époque je ne comprenais pas En fait j'étais petit, je ne comprenais pas Mais c'est très simple, on s'appelle AJ, vous l'avez compris Nous avons eh bien notre daronne hein, bien sûr Qui s'appelle Ishwari, euh, qui est donc incinéré Et on veut tout simplement eh bien La ramener ici, euh, déposer ses cendres euh, Puisque c'est sa terre Pagan, vous l'avez compris, notre antagoniste De euh, ce jeu Connaissait connaissez bien la daronne, mais pour autant on le kiffe pas forcément. Lui il nous kiffe, hein. il nous kiffe Pagan. Bon, et encore c'est vite dit. Donc, euh, bref, on va se barrer. On va se barrer, il nous a dit de pas bouger, mais on va se barrer. Hein. Euh, on n'a pas besoin de. Alors, bien sûr, il y a une fin alternative hein, pour ceux qui ont connu. Tout simplement, il suffit de rester là et le jeu se termine. C'est pas une blague. Alors, Sentier d'Or en progression. Ah oui, le Sentier d'Or, les terroristes. Du coup, qui sont là pour libérer euh, cette euh, île de la dictature menée par Pagan. Pagan Mine, Voilà, je vous laisse lire un petit peu tranquillement. Donc, euh, donc vous l'avez compris C'est la sauce Far Cry comme d'habitude depuis euh, toujours Et c'est ça ce qui est chouette On a des petits coffres à fouiller bien sûr Photos dédicacées On a euh, la, monnaie, euh, la monnaie locale bien sûr Ah, Je ne sais pas combien ça fait en euros Mais ça fait pas mal je pense Ou pas euh, Allez on descend Il y a le copain il est en train de crier Salut papa j'espère que tu t'amuses bien à Dubaï Maman a dit que tu allais fusionner de banque ou un truc du genre Mais j'espère que tu ne travailles pas trop Et que tu as le temps de faire un peu de tourisme Peut-être même du shopping parce que c'est bientôt mon anniversaire Espèce de michto là Hachelet Très bien Très bien Ashley. Euh Ah je peux lire là aussi C'est le même message en double D'accord très bien C'est pour être sûr qu'il n'oublie pas le daron c'est ça Ça fait plaisir Bon en tout cas comme d'habitude Et d'ailleurs merci Pour vos commentaires sur l'aventure De Far Cry 3 Ça m'a fait plaisir parce que Un truc qui est beaucoup revenu C'est que je parle sans tabou euh, Sans politiquement correct Et ça me fait plaisir Je compte bien faire pareil Vous savez que La dictature c'est quand même un, un sujet assez sensible <rire> On la touche du doigt Du coup Eh ben moi je m'en fous Je dis ce que je pense Et des macaques Et vraiment c'est Enfin vous allez voir c'est magnifique le, le jeu est absolument magnifique Hop des petites photos dédicacées Des munitions de pistolet Qui vont nous être très utiles j'imagine Je dis ça je dis rien Allez on va descendre C'est en bas que ça crie Très mauvaise idée d'y aller Mais on y va quand même Ça aurait pu bien se passer quand même hein, Dès le début hein. Et voilà on le frérot depuis le début parce que je veux être sûr que tu comprennes bien de ce que j'attends toi. Bon, on va pas le regarder souffrir plus longtemps. Alors, est-ce que tu sais Il un, un petit peu de curiosité quand même. Toi, <rire> tu es là. Voilà, merci frérot de m'avoir emmené ici. Voilà. Excuse-moi, je t'abandonne. Adieu. Et j'ai Moi, c'est Sabal. Je suis du sentier d'or. Le sentier d'or Des alliés. Je connaissais ton père. On est venu te sauver, fils de Mohan. Bah, et pour Darpan C'est toi notre priorité. Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, viens avec moi. Bon, Comme vous l'aurez compris, tout le monde est au courant que, que je suis là. Les méchants, les gens... Parce qu'en fait, notre Daron et notre Daron, c'était des gens très en importants, vous Je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris Oui, oui, je peux le faire. Un, deux, trois C'est parti C'est parti. Let's go Clin d'œil à Far Cry 3 Cours Forest, cours Vous avez la ref Allez, go, go, go, go, go, go, go on fonce, tête baissée. Go go go go go la voiture. Allez, on part. Ah oui, il y a des éléphants. C'est trop bien les éléphants. Il y a une arme tableau de bord. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Ça a pété. Let's go. On commence tranquillement l'aventure Merci monsieur Bah forcément Bon oh bah voilà droite. Hein. Ah. Ça dégage Voilà C'est ça qu'on veut À part Cry 4, c'était quand même quelque chose Bon c'est par la suite que ça va être très intéressant De se soigner ah oui c'est du sérieux là quand même À droite Ouais Alors j'espère juste qu'il y aura pas de copyright. <trives> <trives> Edjei, si tu m'entends, réponds Edjei Gale, réponds, s'il te plaît Allô Merci, Kira. C'est sa balle. Où tu es J'en sais rien. Putain... Le chauffeur est mort. Ok, écoute-moi bien. Cherche autour de toi. Tu devrais voir une tour dans les environs. Je veux que tu ailles jusque-là, j'arrive pour la sécuriser. Je vais vers la tour Ok Ça balle Et ça queue de cheval Allez ça y est on y est les amis Quel plaisir quel plaisir quel plaisir Alors voilà c'est rigolo quoi le, le, le scénario du jeu Parce que à la base on est juste là Pour déposer les cendres de notre mère Et voilà dans quelle aventure on se fourgue Sachant que dans Far Cry 3 euh, C'était euh, bah, des vacances qui ont mal tourné Donc la jauge de détection c'est toujours la même chose Bien sûr on va faire attention à ne pas se faire cramer Rejoignez le clocher Oh là, oh là, oh là, on va se calmer Est-ce que j'essaye de les fumer ou pas Oh là Ouais, ouais, mais non, non, on va, on va pas discuter en fait Non, non Ça va aller, très bien On va essayer de faire ça proprement, donc on va éviter de se foirer dès le début Moi j'ai envie de vous proposer du beau jeu Si déjà Oh là Oh là, oh là On va traverser par ici Vas-y, je cours Hop, voilà Ouais, je vais faire... Oh, oh, oh fils d'up Oh, purée Je crois qu'on va devoir... Euh... Je crois qu'on va devoir faire un combat, là, non Comment je vais faire pour passer Bon, bah, je vais passer par là Ah ouais, non, mais là, je suis mort, là mais attendez, comment on fait Ok Ok, regardez bien ce qui va radio se passer. Terminé. Regardez bien ce qui va se passer, messieurs, dames. La radio est bruyée. Rien du tout. Pas. <rire> Allez, ça dégage. On va passer sous l'eau. Voilà, comme ça personne va nous cramer. Putain, j'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu chaud aux fesses, ça nous met directement dans l'ambiance. Jusque là, ça va passer crème. Oh, j'ai un peu peur quand même. Ah, ok, c'est bon. Et eh, regardez le jeu comme il est beau. Hein. Bon, on va se prendre une vraie claque par la suite. N'hésitez pas à mettre vraiment la full qualité parce que du coup, je tourne en, en 2K. Donc 2K, c'est juste en dessous de la 4K, mais quand même. Oh, petit cadavre. Alors là, on retrouve également la mécanique du dépeçage. Chose qui s'est perdue par la suite, malheureusement. C'est vrai que sur Far Cry 3 et Far Cry 4, il y avait le dépeçage. Et sur Far Cry 4, du coup, cette, euh, cette euh, fonctionnalité de APA qui va nous permettre d'attirer les méchants animaux, enfin les méchants animaux, les animaux sauvages. Et du coup, ça va permettre de faire diversion. Ça va permettre voilà, de, de bouffer les, les ennemis, en tout cas de foutre un sacré bordel. Et c'est quelque chose qui s'est perdu, malheureusement, sur Far Cry 6. Euh, c'est très regrettable. Euh, D'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire Quel est votre Far Cry préféré C'est vrai c'est une bonne question Alors on va peut-être attendre aussi la, la fin de Far Cry 4 Pour avoir un vrai avis Mais pourquoi vous voulez me choper Moi je suis gentil moi Alors on va pouvoir lancer un appât Alors comment ça fonctionne de nouveau Comme ça Comme ça et on envoie l'appât Donc de la bonne viande Et là <rire> Voilà, ne me regardez pas. Ils ont fumé l'ours. Ils ont fumé l'ours. Alors, vous inquiétez pas, j'ai encore un appât. Je vais l'envoyer là-bas. Et je vais passer derrière eux. Allez, salut. <rire> je me casse. On fait du beau jeu ici. Alors, par contre, je n'ai plus d'appât là. Je n'ai plus d'appât, donc il va falloir que j'en retrouve. On va essayer de, de se dépêcher euh, Ok là on a un petit camp, un petit village Oh putain bâtard euh, Comment je fais Comment je fais pour... Euh... Ah ok non, Je savais pas comment donner des coups de couteau <rire> Ok je peux peut-être récupérer là aussi euh, des, euh, des couteaux C'est pas mal Lance de... Couteau de lancer, voilà Et on va, on va se faire ce village les gars oh. Par contre on a une arme là oh. Et ça c'est beau messieurs dames Oh là ça rappelle vraiment l'époque Et tu sais que de Far Cry 3 à Far Cry 4 je crois qu'ils avaient même pas changé euh, les armes Genre là on est vraiment comme sur Far Cry 3 je m'en souviens euh, Ok très bien On va passer par là Alors on pourrait contourner le village Moi je trouverais ça, ça pardon Très sexy de, euh, de clean le village Parce que c'est toujours sympa euh, maintenant on a accès à la caméra. Bah, C'était qu'elle touche la caméra. Ah voilà. Le classique hein, sur Far Cry 6 c'est un Je téléphone. Euh, ils sont peut-être un peu nombreux quand même. Oula Ah bah on va commencer par lui Pas de problème Hop Exécution Magnifique Euh, ça sent moyennement bon Ça sent moyennement bon ce que je suis en train de faire Et d'ailleurs attendez On peut le fouiller c'est vrai Ah oui mais j'avais encore la mécanique Où ça fouille tout seul Voilà parfait On va passer par là Ça va bien se passer Voilà Couteau oh. oh je l'ai foiré Oh ça c'est pas bon ça Oh ça c'est pas bon Il me reste un couteau je l'essaye Mort Je vais essayer de récupérer le couteau T'énerve pas toi Oh merde Oh je me suis fait cramer Oh je me suis fait cramer Bon bah c'est pas grave hein. On y va à la one again C'est dommage Hop donne moi mes couteaux toi Hop Oh merde, je l'ai foiré Dommage C'est bon Oh bah c'est bon J'aurais pu faire ça plus joliment malheureusement. Je suis un peu déçu. Je suis désolé de vous avoir proposé ça. J'ai un peu foiré mon coup. Mais il fallait. Il fallait en tout cas euh, en tout cas euh, en tout cas voilà alors bon ce premier épisode va durer peut-être un peu plus longtemps que, euh, que ce que je vous ai euh, dit en début de vidéo parce que c'est vrai que là on est encore dans la phase d'introduction il hein, n'y a, a pas encore de, de réel euh, de réel checkpoint ou quoi donc euh, je vais pas vous laisser ici et je veux surtout vous donner envie pour la suite et, et moi aussi également me donner envie pour la suite de l'aventure donc on va aller jusqu'au bout tout au moins jusqu'au clocher et voir par la suite ce qui va se passer euh, bah là, on commence à se rapprocher en tout cas du, du clocher donc ça c'est vraiment pas mal eh, Regardez-moi cette belle cascade. Plongeons! Hop là, je me suis pris euh, le sol en plein face. En pleine face, pardon. On va suivre la colline. Je crois qu'on va avoir du parcours. mon garçon, tu es occupé par là. Je ne te dérange pas, surtout. Fantastique. Tu es d'une patience sans limite. Écoute, sans rancune pour les raviolis au crabe. Je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde. Mais tu seras heureux d'apprendre que j'ai fait exécuter le chef pour son incompétence. Où est sa famille qui a été massacrée Enfin, quoi qu'il en soit, la prochaine fois, je peux te promettre que ce sera un cran au-dessus. C'est la dernière fois que j'enlève un animateur d'émission de cuisine. C'est un psychopathe. Ça doit être un chic type, mais c'est un psychopathe. Ah ouais, on pouvait passer par là Je savais. Eh, hey. C'était tellement pixelisé à l'époque que je savais même pas qu'il y avait un chemin à droite. parce que moi, je faisais toujours ça. là Je crus que j'avais foiré. <rire> je vous avoue que... Je vous avoue que j'ai cru que j'avais foiré. Et <rire> J'aimerais pas foirer parce que dès le premier épisode mourir, c'est quand même pas clair. Voilà, c'est pas, pas, le truc le plus stylé, quoi. Hein Ouais. Ouais, j'arrive. Ah. Ouais ah, t'es là, putain. Excellent. Ouais. C'est bon, elle est bien tendue. J'arrive. Ah. Ouais, bah moi, je sais pas comment faire, moi. Moi, je suis pas euh, un, un, un grimpiste hein. C'est un honneur de te rencontrer, fils de Moan. T'es arrivé jusqu'ici tout seul, impressionnant. le t'attend, il est prêt. Ça marche, de... Madame. Donc, mon père s'appelle Moan, ma mère s'appelle Ishwari. Ma mère, je l'ai dans mon sac à dos. <rire> c'est à peu près l'idée. Et, euh... et voilà, on voulait juste la, la ramener ici en paix, et... et là on est parti pour une aventure de je ne sais combien d'épisodes. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Mais le jeu est magnifique pour le coup, même le scénario, etc. Vous allez voir par la suite. Redécouvrir, redécouvrir. Pas de spoil encore une fois en commentaire s'il vous plaît bien sûr. Même si on connaît le jeu pour la plupart. Pas de spoil. Ah je suis fou là. Bonjour. Jay, tu as réussi. Bien sûr. Bien joué, fils de Mohan. Pour sa Et sa queue de cheval. Tu es le fils de Mohan Gael. Tu le sais peut-être pas, mais ce nom a beaucoup de poids au pirate. Particulièrement pour le sentir. Et ouais mon père c'était un grand homme. Tu penses que ces militaires me cherchent encore Bah fera tout ce qu'il peut pour te récupérer. Merde des hommes de pagan ont suivi notre piste. Et bien sûr. Ouais Une phase d'action Une phase d'action et après on va pouvoir s'en arrêter là. Et voilà Ils viennent avec des jet skis Pas du tout. Allez Venez, bande de lâches Merde Arrête, arrête Arrête, arrête, arrête Je suis en train de crever. Aïe Je fais n'importe quoi Au secours Recharge Allez go Allez vous faire foutre, oh merde, vous pourrez pas Oh il est jet ski, bah si j'avais raison In extremis, eh je peux le conduire ou pas Oh je peux le conduire, merde, arrête Ouais carrément, ça dégage, oh non Eh sur PS3 c'était compliqué hein, parce que je voyais rien alors que là c'est net. Hein. Bon allez venez les copains. Oh lui je l'ai fumé à 10 000 km. avalanche Lance-toi Une avalanche Non c'est vrai Non. Oh merde Mais j'ai vraiment la poisse hein J'ai vraiment la poisse donc accident de voiture, je suis traqué par tout le monde. On sait même pas vraiment si c'est des gentils finalement au Sentier d'Or, parce que ça reste des terroristes selon euh, le gouvernement, évidemment. Même s'ils veulent se battre pour euh, la liberté. Et en plus on se prend une avalanche. Ah T'es vraiment increvable, mon frère. Ouais, et incroyable aussi, merci. C'est préférable, non Merci, Sabal et t'as que de cheval. Aussi j'ai une queue de cheval Ce qui explique pourquoi j'ai pu m'en sortir Et voilà le prologue est terminé Enfin Ça c'est fait messieurs dames C'est cool mais je crois qu'on va voir encore une cinématique Magnifique oh là. Comment t'as su où j'étais On a vu l'hélicoptère de Pagan Il ne vient jamais aussi loin Je voulais savoir pourquoi T'as de la chance On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan Voilà. Bienvenue à Banapur, Foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce Où est Darpan Il s'en est pas sorti. Je te présentais Jigail, Le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort. Hein Et tu me ramènes ça Je hey, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord Je veux juste aller à l'Akshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Que préalable. je le laisse là-bas Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible, je vais lui parler. Et pour l'Axmana On dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au Nord. Le Nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt hein T'inquiète pas moi Anita Je vais te la décoincer hein. Moi aussi j'ai une queue de cheval hein. Bref On est arrivé donc euh, au premier village Premier camp Bien sympa On est à Banapur à 2178 mètres d'altitude Tu m'étonnes putain Ça caille par ici Les amis 30 minutes d'épisode, je pense que c'est parfait Pour euh, même le prochain, on va essayer de se tenir à ça et on se retrouve demain pour euh, la suite de l'aventure J'espère que ce premier épisode vous a plu J'espère que vous êtes hypé, vraiment croyez moi par la suite Ça va être vraiment génial Enfin déjà je suis ici c'est plutôt pas mal mais par la suite ça va être vraiment génial Plein de bisous et à demain C'était Mkolo, n'oubliez pas le like et l'abonnement Ciao tout le monde